Bonjour à tous, on va parler de la moisson du blé, déjà je vais commencer par vous expliquer un peu comment ça marche Voici un peu notre machine. Alors comment ça se décompose Il y a une barre de coupe. Vous voyez des sections là, avec des doigts qui qui parlent l'action. En fait, c'est simplement une chaîne qui est entraînée par euh, des courroies. Ça fait tourner un espèce de, je sais pas si c'est vilebrequin, Enfin, c'est une molette. Vous voyez, c'est ici là. Ça fait une action comme ça pour qu'avec les sections plus les doigts, ça coupe la paille. Vous voyez qu'il reste de la paille avec les grains de blé non moissonnés là dans la coupe. Toutes les moissonneuses ont ce système. Après, vous voyez les systèmes de doigts qui aident le flux de paille avec la vis sans fin. Faites la vis sans fin. Ça marche comme ça, là, quand ça tourne. Et les doigts emmènent ça dans le convoyeur. Là, les rabatteurs, euh, ils servent un peu à aider la végétation à aller dans la coupe. Il y a des diviseurs, il y en a à chaque endroit de la coupe. Ça permet de séparer la végétation. Vous voyez, il y a quand même de l'hydraulique. On peut régler quand la végétation est un peu plus couchée ou plus haute, le, le rabatteur, on peut le, le soulever ou le baisser. Il existe aussi des doigts releveurs qu'on qu peut rajouter en supplément. Ils font environ une trentaine de centimètres. Ils arriveraient là pour les végétations couchées. Bon nous, ça fait quelques années qu'on a pu ce problème. Après, là, dedans, là, il y a tout un système à chair. Ensuite euh, à l'intérieur, je vais vous montrer, il y a un convoyeur. Alors ensuite, quand c'est passé dans le convoyeur, là, en fait, ce que vous voyez, c'est une batte du batteur. Euh, vous voyez peut-être pas trop bien, ça fait un contre-jour. Mais ensuite après, il y a le tapis. Euh, avec les grilles de battage et le secouage, ce qui permet là le batteur en fait, il permet d'enlever le grain de la, commencer à enlever le grain de la paille. Euh, on peut le resserrer selon le blé, la, la capacité à être moissonné. Il y a du blé qui est barbu, qui est un peu plus dur. Alors on serre le contre batteur avec. Euh, une une courroie en fait, elle rentre plus dans la flasque. On peut la rentrer. Bon, et nous ici le système c'est manuel pour serrer le contre Mais ça marche assez bien par rapport aux nouvelles machines. cette machine elle attaque sa 40e campagne. Vous voyez, il y a quand même c'est surtout mécanique, et avec un peu d'hydraulique. Là, c'est la trémie. Bon, Elle est pas très grande, on met environ 2,5 tonnes. Mais bon, ça dépanne bien. La vis de vidange, nous, c'est un repliage manuel, comme vous pouvez le voir. Ensuite, là, vous voyez un petit peu, c'est assez complexe quand même une machine les nouvelles batteuses sont à peu près pareil si vous pouvez voir il euh, y a l'entraînement euh, des roues l'embrayage là vous voyez la courroie est pas tendue ça veut dire que c'est pas en route pour le, le battage ça on le met quand une manette est descendue là c'est une chaîne qui entraîne c'est pareil de l'autre côté ce jeu là en fait ça permet aux tables et la table de triage de faire le mouvement de secouage avec les secoueurs qui sont à l'intérieur si vous voyez elle a 4 secours. Bon, sur les grosses machines d'aujourd'hui, il y a environ 6 euh, six six secours en général. Et il y en a qui sont équipés de rotors. David Forges, euh, oui, c'est un rotor. Là, vous voyez la grille inférieure. On peut l'ouvrir et la fermer. Et euh, ensuite, le flux de paille. Il arrive au-dessus des secoueurs et le grain, lui, je vais vous montrer. C'est par là. Vous voyez que le grain, il tombe, il tombe bien avant, là, derrière la grille. Et ça, c'est un vis, en fait, qu'il reprend. Ce vis le reprend pour l'amener dans la trémie. Voilà un peu le fonctionnement en gros. Alors maintenant, je vais vous amener voir une petite vue de la moisson du blé tendre.